Aujourd'hui, je voulais rapidement te partager quelque chose sur le tableau. J'ai entendu et souvent on m'appelle on me dit « Cédric, je, voilà, je, je n'ai plus de solution, je pense que je vais passer euh, ben, sous la table, sous le bistouri, pas sous la table, sur la table, sous le bistouri et puis évidemment je vais faire une opération pour enlever quelques kilos. Ben, » Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu vas faire cette opération Ben Évidemment, ils vont t'enlever du gras, donc imaginons que tu perdes 20 kilos. Okay on est sur 20 kilos. Alors là, tu perds 20 kg Ce qui fait qu'au final, une fois que tu as enlevé les 20 kilos, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, un mois, deux, trois mois après, bah, qu'est-ce qui se passe Tu reprends 20 kilos, tout simplement. Et évidemment, comme tu n'es vraiment pas con de kilos, évidemment, tu as perdu les 20 kilos. Tu fais, ouais, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment chouette. Waouh, j'ai perdu 20 kilos. Mais évidemment, tu ne sais pas comment fonctionne ton corps tu ne sais toujours pas en fait et tu continues évidemment à manger les mêmes quantités tu dépasses tes niveaux de euh, bah, tes apports quotidiens tu les dépasses normalement tu es toujours tu dois être à 100% et là tu dépasses toujours à 140 sont enfin tu ne le sais même pas puisqu'en fait Puisqu'en fait, généralement, quand tu fais à manger, tu le fais au pifomètre, comme disait ma grand-mère en 1887. Donc, au pifomètre, ça veut dire, ben voilà, tu, tu ne mesures pas ce que tu mets, le niveau d'huile, le niveau de, de sel et tout, et tout, et tout. Donc, et comme tu penses que tout est perdu, qu'est-ce qui se passe Bah, ben, tu manges, tu manges, tu manges, et là, ça fait fois 2 Et évidemment, on est en surpoids. Donc, avant de faire une opération, apprends à connaître ton corps pour être vraiment heureuse.